Je suis Morgane, directrice de l'expérience utilisateur et du de design. Je suis Isabelle, je suis responsable des équipes outils et amélioration continue pour les infrastructures réseau et data center. Je suis Christina, chief data officer. Je suis Evelyne, responsable de la technologie sur la data. Je suis Imane, responsable des équipes IT opération du financement de marché. Je suis Isabelle, responsable innovation IT pour la DSI du réseau de la banque de détail France. Par exemple, quand vous voulez faire un virement à vos proches, il faut que ce soit intuitif et que ça vous prenne juste le temps nécessaire, sans lire de manuel d'emploi. Pour que votre opération bancaire soit réalisée 24 heures sur 24, où que vous soyez, il faut surveiller l'ensemble des équipements d'infrastructure et détecter le plus en amont possible les risques de panne. Quand vous utilisez l'application Sauté Générale pour faire un virement à vos proches, nous, euh, au niveau des équipes Data, nous avons euh, vérifié que l'ensemble de ces opérations Respectez bien le règlement européen sur la protection des données personnelles. Si vous faites un paiement via payable sur votre application Société Générale, nous allons prendre en compte les caractéristiques de l'opération, les comparer à vos habitudes de consommation pour détecter en temps réel une éventuelle fraude. Quand vous placez 50 euros sur un livret pour bénéficier de rémunération, c'est grâce aux outils que nous développons avec mon équipe que la banque est en mesure de passer les meilleurs ordres le plus rapidement possible pour vous générer des bénéfices. Dans un futur proche, vous pourrez dialoguer avec l'application Société Générale en langage naturel.